La formation aujourd'hui a le nom Coéquipez-vous dans le sens où euh, la thématique est le commerce équitable mais l'idée c'était de pouvoir outiller nos animateurs, tout travailleurs du secteur socio-culturel euh, à l'aide d'outils pédagogiques qui traitent de cette thématique et qui permettra de sensibiliser le public qu'ils ont. On a reçu pour ça un subside de, de l'agenda 21 de la ville de Bruxelles qui nous permet effectivement ben, tout simplement déjà dans un premier temps de faire appel à des partenaires euh, extérieurs qui sont bien évidemment plus expérimentés que nous et euh, ben, tout simplement d'assurer euh, l'organisation globale de la formation. Bon, donc autour du commerce équitable, nous souhaitons d'abord euh, que nos participants puissent prendre conscience des enjeux euh, économiques euh, qui sont liés à ça, des enjeux environnementaux également. Donc, par exemple, ça peut être tout au niveau de l'empreinte écologique. Et puis, vraiment, pouvoir resituer dans le contexte cette thématique-là. C'est les plats préparés parce que voilà, on n'a pas toujours le temps. Euh, ben voilà, C'est un petit cordon bleu, c'est euh, du pain de toutes sortes, hein, en fonction de celui qu'on peut trouver. A... Nous, ça permet euh, effectivement de toucher d'abord en, euh, en première ligne les travailleurs socioculturels, mais pour qu'après eux-mêmes puissent traduire euh, cela euh, auprès de leur public et développer des actions euh, régulières euh, dans des projets soit annuels ou des projets ponctuels euh, au sein de leur maison de jeunes, au sein de leurs organisations de jeunesse.